changer d'octave oh Hey Salut Bienvenue dans la boîte C'est quoi aujourd'hui Ah Arturia Microlab Le voici Alors... Il est orange, il est petit, il est différent des touches. Et en plus, on peut changer de canal midi ici, vous voyez. Quand on fait Shift 2, on passe en canal 2. Pratique. Alors, on se dit, mais OK, où est-ce qu'on le connecte Facile. Câble USB. Oh Et voilà, parfait. Super Bon, avec ce clavier, je peux faire euh, des choses relativement simples, mais très efficaces. Et puis, j'ai un pitch bend et genre de molette de modulation, ce qui est plutôt pratique. En fait, ce qui est sympa, c'est ça, c'est d'avoir un petit clavier et puis de ne pas trop se prendre la tête. Donc là, je l'ai relié à un ARP 2600 euh, d'Arturia. Euh, et puis, du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise la fonction Previous Next qui est là. En fait, ça envoie du MIDI, et du coup, je peux utiliser la fonction MIDI Learn qui est disponible dans mon ARP 2600, ici, et lui dire que je vais aller mapper ça sur Next, ça sur Previous, et ensuite sortir du mode MIDI Learn, ce qui fait que maintenant je peux changer de son directement avec les boutons Shift Next. Shift Next. Shift Next. Je peux changer d'octave. Je peux maintenir la note. J'aime bien le clavier, il est plutôt cool. Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps xw5.3. Cela fait 608 jours que nous naviguons au travers de la ceinture extérieure. Notre mission explorer de nouveaux mondes étranges. Découvrir d'autres civilisations. civilisations. Et au mépris du danger, danger mépris. reculer l'impossible. Reculer, reculer, BIM biscotti. biscotti Arturia Microlab. Voilà, en fait, vraiment un truc extrêmement pratique, hyper simple, hyper à l'essentiel. On n'a besoin de rien d'autre en réalité. Quand on veut juste avoir un clavier d'appoint pour euh, travailler sur son ordinateur, et qu'on ne veut pas se ruiner. Honnêtement, je crois que ça vaut 79 euros. C'est quand même vraiment pas cher. Bon, quand j'ai fini, je le remets dans la rainure. Ça fait tout le tour. Petite touche sympa. Il y a un aimant ici. Waouh Et voilà. Plus qu'à le ranger dans le sac à dos. Et c'est parti. Attends, attends, j'ai... Je... j'ai oublié... j'ai oublié mon ordi, je...